Des, des chercheurs dans les, les processus de, de soutien à la gouvernance mondiale ne, elle ne peut pas s'envisager sans informer les profils de ces chercheurs. Euh, tous les chercheurs, les très bons en général quittent le continent. Je pense que c'est toute la question aussi de savoir comment est-ce qu'on peut rendre la, la, le continent hospitalier pour l'intelligence, la, pour la, et on ne peut pas réfléchir à la place de notre capacité à parler au monde si ces capacités-là ne, ne sont pas nourries, elles ne sont pas soutenues, elles ne sont pas encouragées, elles ne sont pas détectées et elles ne sont pas construites, euh, amplifiées. D'abord, il faut réhabiliter en fait, ces savoirs ancestraux il faut dire que ces savoirs ne le sont pas ils ne le sont pas ils ne sont pas reconnus ils ne sont pas. Euh, garanties, sont pas pro, protégés, ne sont pas protégées, ne sont pas homologuées, et, euh, et donc c'est tout un programme au fond, euh, c'est aussi un programme de recherche que de donner euh, une visibilité en fait à, à ces savoirs. Je dis une fois de plus, euh, il ne s'agit pas seulement de savoirs ancestraux, de savoirs patrimoniaux. Si vous prenez le cas de, du séquençage de, de, du variant Omicron en Afrique du Sud, vous, vous avez pu voir à quel point... Euh, l'excellence euh, de la recherche africaine a été au contraire au contraire euh, disons euh, inversée, inversée et, et finalement l'Afrique du Sud s'est retrouvée pointée du doigt comme étant la terre euh, de naissance de, de ce variant donc je pense qu'il y a aussi dans, dans cette affaire une, moi j'appelle ça vraiment une, une tension épistémique dans les, la valeur euh, la valeur des savoirs parce que euh, y compris dans, dans notre regard, hein, sur nous-mêmes, nous avons minorisé en fait euh, ces, ces savoirs-là. Euh, L'Afrique doit être une terre, une terre qui est hospitalière, mais qui est d'abord hospitalière pour ses propres enfants. Pourquoi est-ce que le continent est... Euh, je, je pense que la question de, de ses savoirs et de sa capacité à parler des risques globaux et à les adresser, ne doit pas en fait se faire au détriment des urgences du continent. On parle mieux aux autres si on est capable nous-mêmes de faire face à nos propres urgences. de recherche ne peuvent pas ne peuvent pas se construire si nous ne pouvons pas circuler Il s'agit de, de circuler à l'échelle du continent mais s'agit aussi de circuler de pouvoir aller pour moi d'aller passer une semaine ou deux à la bnf si j'ai si besoin mais il faut que les gens puissent avoir les, les moyens les visas pour pouvoir se déplacer je crois que c'est un enjeu crucial si nous ne pouvons pas circuler et que eh bien toute cette discussion sur notre capacité à parler au monde, cette discussion ne peut même pas avoir lieu si ces corps, au-delà des objets, des concepts, des analyses, de tous ces savoirs, voilà, ne, ne, ne peuvent pas sortir.